Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo que je n'avais pas prévu de faire avant 2 ou 3 ans Mais ça arrive plus vite que prévu, c'est tout simplement la vidéo concernant l'arrêt du développement d'Heroes of the Storm Alors attention, parce que malheureusement avec cette nouvelle, eh bien toutes sortes de rumeurs, toutes sortes de dits, toutes sortes d'idées sont balancées Et je vois beaucoup de conneries, donc on va se référer à l'article officiel qui a été fait par Blizzard pour parler de l'arrêt du développement d'Heroes of the Storm. Arrêt de développement d'Heroes of the Storm qui ne veut pas dire arrêt des serveurs d'Heroes of the Storm ou fin du jeu ou quoi que ce soit. C'est juste que le jeu rentre officiellement dans ce que Blizzard appelle une maintenance, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à faire des trucs sur le jeu mais avec le moins de devs possible qui sont dispatchés sur d'autres jeux d'autres priorités comme Diablo 4 comme Overwatch 2, comme World of Warcraft et d'autres projets non annoncés donc Heroes, eh bien on, se, on aura le strict minimum donc on va lire ça en français je, je l'ai mis en anglais parce que c'est la version officielle la euh, traduction semble malgré tout plutôt bonne même si, euh, même si je sais pas pourquoi la police est pourrie donc lisons tout ça, en juin nous avons fêté, donc c'est le 8 juillet 2022 en juin nous avons fêté le 7 anniversaire d'Heroes of the Storm ce mélange de personnages légendaires et de nos multiples univers a permis de créer une expérience unique. Heroes et sa communauté abritent quelques-uns des joueurs et joueuses les plus passionnés du monde entier et nous sommes engagés à nous assurer que vous puissiez profiter encore longtemps de vos aventures dans le nexus. Donc direct, premier paragraphe, c'est les serveurs ne ferment pas, pas de soucis. Comme pour tous nos jeux, on n'a jamais fermé de serveur, c'est pas prêt d'arriver. De, de, nous allons continuer de nous occuper d'Heroes comme nous le faisons pour nos autres jeux au long cours. Starcraft et Starcraft 2 Donc ce qui veut dire au, au long cours C'est tout simplement les long standing games donc Les jeux qui continuent Sur la durée en fait hein. euh, Starcraft ça fait, euh, ça fait plus de 20 ans Maintenant que le jeu est en place Et on peut toujours y jouer Et il y a toujours du multijoueur Il y a toujours des compé de la compétition dessus Donc nous allons continuer né, né, né, né, Comme le jeu au long cours Starcraft et Starcraft 2 Starcraft 2 très important Puisque Starcraft 2 euh, J'avais fait une vidéo dans le style Il y a un an à peu près hein, Pour les... Euh, euh, un an ou deux, pardon, pour les euh, pour les 10 ans de la licence, donc c'était il y a 2 ans, pour les 10 ans de la licence, euh, enfin de, du, du jeu vidéo Starcraft 2, et eh bien ils avaient annoncé l'arrêt du développement, donc plus de nouveaux personnages en coop tout ça, tout ça, mais depuis on a quand même des mises à jour, d'équilibrage pour euh, notamment le compétitif et le multijoueur. Donc, nous, avons, nous allons poursuivre les changements de saison, les rotations de héros, la boutique en jeu restera opérationnelle, mais nous ne prévoyons plus d'ajouter de nouveaux contenus achetables. Une prochaine mise à jour se concentreront sur la mise en place de correctifs et la durabilité du client, sans oublier les éventuels équilibrages nécessaires. Pour vous remercier, nous offrirons dans le patch de la semaine prochaine la très convoitée monture Lézard Arcanique, épique à tous les joueurs... Euh, ...tous les joueurs les joueuses, j'imagine. Nous tenons à remercier du fond du cœur notre communauté Heroes, vous faites toujours partie de notre communauté les plus passionnés. Nous sommes honorés de votre loyauté et votre soutien sans faille, et comme d'habitude, à très bientôt dans le Nexus. Donc voilà, ça c'est le communiqué officiel de Blizzard. Pas d'arrêt des serveurs, pas de, de dead game machin Et euh, on va traduire un petit peu tout ça On a déjà commencé mais globalement Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y aura plus euh, de nouveaux euh, persos Et d'événements avec achat de skins en boutique euh, C'est important bien sûr pour attirer de nouveaux joueurs Mais euh, ça c'est terminé Il y a plus à, fin, Les devs ont été euh, renvoyés vers d'autres jeux On sait que depuis deux ans Blizzard connaît Beaucoup de changements en interne Une, pro une mutation profonde notamment avec les procès, etc., par rapport à d'anciennes grandes figures très appréciées des joueurs, mais aussi euh, par rapport à des euh, changements de politique, notamment la BlizzCon suite à la BlizzCon 2018 et euh, l'accélération de la sortie de Diablo 4. Donc, il faut aussi, euh, parce que j'ai vu le, enfin, beaucoup de gens dire « bon bah voilà, ça y est, le jeu est mort, tout ça, tout ça, tout ça. Tout » ça. Sachez que ça fait 7 ans, hein, le jeu officiellement a 7 ans, eh bien, alors même si ça fait à peu près 8 ans avec la phase de bêta alpha, même voire un peu plus. Mais du coup, bah c'est vrai qu'on le lit et on l'entend partout alors qu'en fait, bah, <rire> moi ça fait 7 ans que j'entends que le jeu est dead. Donc euh, ça change pas grand chose à ce niveau-là. Donc, petit rappel, on va, je vais le redire aussi plusieurs fois dans la vidéo, mais globalement... Beaucoup de gens voient ça tomber et se disent aïe aïe aïe c'est terminé machin machin. En fait ça c'est une officialisation d'un événement et je sais pas pour rien que j'ai choisi ce fanart parce que c'est le dernier, enfin c'est pas un fanart d'ailleurs c'est un artwork, le dernier véritable euh, événement d'Heroes, c'était le patch Overwatch avec les skins euh, Reynard pour Johanna, euh, Faucher pour Valar, Rhaenor pour Rhaenor, euh, pardon, Soldat 76 pour Rhaenor, Lapsus et euh, le skin de, euh, Bala, de Balafré, le Rodog, pour Stitches. Et ça, eh c'est vrai que beaucoup de gens... Enfin, c'est vrai que c'était un événement cool et tout, mais c'est vrai qu'en fait, depuis cet événement-là, on a eu des reworks, on a eu des, des grosses mises à jour avec beaucoup de changements. J'ai fait des vidéos de mise à jour. Mais pour le coup, c'est le dernier gros patch, en fait. Et ça, ça remonte à plus d'un an et demi. Ensuite, c'est Hogger, le dernier perso, et ça fait deux ans qu'il est sorti. Donc, en fait, beaucoup sont en mode « Ouais, ah euh, oh là là, ça tombe comme ça. » En fait, c'est plus une officialisation d'une... D'une situation qui date d'un an et demi, donc en soi pour les joueurs ça change pas grand chose. Bien sûr pour quelqu'un qui joue plus à Heroes, ah waouh c'est terrible machin, mais en fait c'est quelqu'un qui jouait déjà plus à Heroes. Donc pour un joueur d'Heroes, ça change pas grand chose. Vous allez me dire oui mais ça coupe un peu un espoir qu'on aurait pu avoir. Bien sûr, bien sûr. Et je vois l'événement je vois le.. Je vois l'opposé, c'est-à-dire des personnes qui se disent, ah il y a encore de l'espoir, Microsoft rachète Activision Blizzard King peut-être qu'ils vont réinvestir sur le jeu, ça je pense que c'est aussi un très très mauvais euh... en fait il faut, faut vraiment rester réaliste, c'est-à-dire que ceux qui te sortent que le jeu est mort, bah, c'est des conneries et ceux qui te sortent euh, que ouais, avec Microsoft de toute façon ça reviendra, je pense que non, peut-être, potentiellement, hein, potentiellement ça pourrait arriver effectivement, Microsoft arrive finalement pour montrer justement la différence, une différence ça peut être un cheval de bataille pour montrer une gestion différente et boum on relance euh, Heroes mais je pense que financièrement parlant ils ont ils, sont, ils ont plutôt intérêt à sortir des nouveaux jeux, à des nouveaux jeux qui vont, qui vont beaucoup vendre, plutôt que qu'essayer de relancer un truc comme ça qui demanderait beaucoup avec un résultat pas forcément, à la, pas forcément satisfaisant à l'arrivée. Mais en vrai, je pense qu'il y a très peu de chances que Microsoft relance complètement Heroes comme on a pu le connaître il y a quelques années. Mais malgré tout, en fait, c'est faisable, mais rester réaliste. Restez réaliste, ça me semble beaucoup plus judicieux. À côté de ça, Heroes of the Storm reste Heroes of the Storm. Comme je le disais, ces changements-là, ça fait un an et demi que ça dure. Et enfin, euh, c'est juste une officialisation d'une situation qui dure de un an à deux ans. Globalement, je dirais un an et demi. Mais pour beaucoup, bah, c'est quelque chose qui date... Euh, pour certains, pour les plus... Euh, pour les plus... Euh, je dirais... Pour les plus... Euh, terribles, on va dire, des avis, ce serait deux ans. Sinon, un an pour les plus... Euh, pour les plus euh, rêveurs je dirais. Pour, euh, pour moi ça fait un an et demi que le jeu est comme ça, avec seulement des mises à jour. Enfin c'est juste un fait en fait, hein. le dernier event c'était Overwatch. Donc... Ah. Ça change rien en fait, ça change rien depuis un an et demi. Le jeu reste excellent, le jeu, on, enfin moi personnellement, et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là, on aime toujours le jeu, le jeu reste toujours bon, et cette annonce ne change rien à ce niveau-là. Si vous aimez jouer à Heroes avec vos potes, si vous aimez jouer tout seul euh, en Aram, en Quick Match, en Ranked, bon en non classé, je pense qu'il n'y a pas grand monde, mais euh... <rire> c'est le jeu reste le même en fait, là-dessus ça ne change strictement rien et c'est quand même un, un mobile où on peut énormément s'amuser quel que soit le niveau en fait auquel vous jouez vous avez toujours euh, des joueurs euh, compétitifs qui sont intéressés pour faire des tournois, les Heroes Lounge a, euh, a officialisé aussi le fait qu'ils continuaient, hein, Heroes donc ça change pas grand chose j'ai vu pas mal de tweets, j'ai relayé pas mal de tweets là-dessus, euh, de Kaldor de Grubby, les grands streamers euh, notamment fans aussi, des très gros streamers euh, d'Heroes au niveau euh, anglophone et pour eux ça change rien, ils l'ont Dit, tant que euh, tant qu'il y a, tant que le jeu reste intéressant pour eux, tant qu'ils ont aussi des viewers, et eh bien ils continueront de jouer, de streamer du Heroes et ils continueront à faire de la compétition. Donc moi personnellement, par exemple, ça ne change rien. J'ai continue toujours d'avoir des projets avec le BKFC pour faire pour faire les Heroes lounge euh, Je continue, je continuerai de commenter euh, du Heroes. Là-dessus, ça ne change rien en fait. C'est c'est pareil qu'il y a un plus d'un an enfin quasiment d'il y a un an et demi. Donc le jeu reste excellent, on peut toujours y jouer parce que les serveurs sont toujours là. Donc quelle que soit notre ambition en fait juste amusez-vous et je pense que c'est quelque chose qui est très très important c'est notre rapport aux jeux vidéo qui est vraiment à prendre en compte. Je pense que c'est capital de se poser les bonnes questions concernant notre rapport avec les jeux vidéo et comment on aborde euh, le, la consommation d'un jeu vidéo. Je vois. Toujours l'expression du dead game et c'est pour ça d'ailleurs que dans la description je mettrai euh, un lien vers euh, la vidéo d'Alpha Cast sur les dead games que j'ai trouvé très pertinente. En fait un jeu est mort le jour parce que je sais que c'est une expression qui tombe toujours. Je veux dire ça fait 7 ans que je joue à Heroes, ça fait 7 ans que je stream du Heroes, ça fait 7 ans que j'entends des dead games, dead games, dead games, dead games. Même League of Legends quand Fortnite commençait à vachement euh, marcher, euh, League of Legends connaissait une baisse de joueurs et ah, ça y est on voyait euh, League of Legends dead game, Fortnite dead game et tout. C'est Déjà, c'est ultra toxique et on s'en bat les couilles en fait. Genre, si vous aimez plus un jeu, barrez-vous, arrêtez d'y jouer. Mais tant que vous aimez un jeu, jouez-y. Parce qu'après, vous allez pleurer en fait quand le serveur ferme. Par exemple, un Wildstar ou les RPG qui ont arrêté avec des serveurs qui ont fermé. Eh bien, plein de gens font Oh là là, c'est dommage, j'aimais beaucoup le jeu. Et eh bah, jouez-y Arrêtez de vous borner là à suivre. Euh... Les, comme, un, comme un saumon là, le reste du, du banc euh, qui... Euh, oh là là, il y a ce nouveau jeu, c'est trop bien, machin, je vais y jouer. Si vous y jouez, tant mieux, mais juste profitez en fait, appréciez. Si vous aimez Heroes, continuez de jouer à Heroes avec vos amis. Et si tous vos amis ont arrêté de jouer à Heroes, il y a toujours des moyens de trouver de nouveaux joueurs. Déjà en game, mais aussi vous avez plein d'outils. Moi, par exemple, je peux vous proposer mon Discord, mais je ne suis pas le seul à avoir un Discord. Vous avez euh, les, euh, les groupes Facebook, vous avez les forums, etc. Vous avez toujours des joueurs qui jouent au jeu, donc si vous aimez le jeu, et eh bien jouez-y en fait, tout simplement. Tant que vous prenez du plaisir, jouez C'est pas parce que Mass Effect il n'y a plus de mise à jour que je me dis « Ah bah ben non, je vais plus jouer à Mass Effect en fait !» Alors vous allez me dire « C'est pas tout à fait pareil, là c'est un MOBA, tout ça, tout ça. » Mais pendant 20 ans, Starcraft 1 est une référence de l'e-sport C'est une référence de l'e-sport Starcraft Road War, on parle d'un STR. Pendant 20 ans, le jeu n'a reçu aucun changement et la méta continuait d'évoluer. Si vous pensez que la méta va s'arrêter parce qu'il y a moins d'équilibrage ou quoi que ce soit, c'est faux. C'est faux. Et on a des, des contre-exemples. La torchère de Blaze. C'est un très bon exemple qu'on m'a cité lors du Master's Clash. La torchère de Blaze. Elle avait été up, up, up, up, up, personne ne l'a jouée. Et d'un jour, du jour au lendemain, il y a un mec qui a joué Torcher, tout le monde s'est mis à jouer à Torcher parce que le gars il faisait des trucs de ouf. Et maintenant la torchère elle a été intégrée dans le kit de base. Bien sûr on s'est habitué en fait, tel des oisillons, à prendre la béquille par un éditeur qui arrive et qui fait des changements et du coup eh bien on change en fonction des changements faits par ses éditeurs. Mais Ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'une méta elle se construit par l'éditeur, c'est vrai, qui est un acteur de changement, mais aussi les joueurs les joueurs et la manière de jouer en fait ça c'est pour le niveau compétitif bien sûr à bas niveau, moyen niveau ça changera bah, pas grand chose et, et c'est plus vous vos préférences personnelles en fonction des persos mais même au niveau compétitif la méta continuera de changer comme on l'a vu d'ailleurs au Masters Clash il n'y a pas eu de changement au niveau des patchs et pourtant Karazim a fait son énorme grand retour dans cette compétition genre. Et je pense aussi à Maltael ou d'autres. Enfin, faut, pas, faut pas se dire que parce qu'il n'y a plus de changement, la méta ne va pas évoluer. Broudoir nous a déjà montré l'inverse, Heroes nous montre déjà l'inverse, et même des jeux comme League of Legends. Par exemple, je vois des, des, des grands influenceurs, des, des grands, euh, grands casters ou autres, qui parlent justement du fait que trop de changement, c'est aussi pas bon pour le compétitif. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, le circuit Heroes et le circuit LOL, c'est pas pareil. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais faut pas, faut pas croire que... Parce qu'il n'y a plus de changement, ça y est le jeu il est figé, il est, il est fini, il est terminé comme ça. C'est pas ça en fait. C'est vous en fait qui avez un rapport particulier et c'est nous qui devons euh, continuer d'avoir de, de, de, un rapport par rapport à ce jeu vidéo qui est honnête et authentique en fait. Si vous n'aimez plus le jeu, bien sûr arrêtez, ça ne sert à rien de vous forcer. Peut-être que vous y rejouerez plus tard et vous apprécierez. Mais en fait... C'est juste vous, est-ce que vous... Avez... Enfin, j'ai envie de dire nous, parce que ça, ça m'exclut. alors que c'est juste nous. Est-ce qu'on aime le jeu Oui, et bien continuez à jouer. Est-ce que le jeu nous saoule un petit pansement C'est pas grave. Allons jouer sur soit un jeu qui est nouveau, soit sur un autre jeu, et peut-être que si on y revient après, on va kiffer. C'est juste ça l'important. L'important c'est ça. Et je pense qu'Heroes. Bah encore une fois, c'est à nous, en fait, en tant que joueurs, de faire vivre le jeu. Blizzard nous en donne la possibilité aussi, puisqu'il ne ferment pas les serveurs. Alors vous allez me dire, c'est un peu... Mais moi, bon, je m'en doutais qu'ils fermeraient pas les serveurs, mais c'est-on jamais Ils ont bien arrêté les HGC, c'était bien les premiers à faire ça. Mais au final, euh, les serveurs sont là, donc on peut toujours y jouer. Et en vrai, eh bien, ça change pas grand-chose de la situation qui date d'il y a maintenant un an et demi, où il n'y a pas vraiment de nouveaux skins, de nouveaux... de nouveaux persos ou quoi que ce soit. Donc il y, aura des nouveaux, il y aura des équilibrages, comme sur SC2, il y a des équilibrages, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, qui sont faits aussi par rapport au feedback des pros, etc. Ils sont plutôt de bonne qualité, comme on a eu sur les derniers patchs en fait, d'Heroes. Donc voilà, j'espère, euh, je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, et je pense que je linkerai cette vidéo aussi sur la, la, sur la chaîne Twitch, parce qu'on me pose énormément la question. Voilà mon avis concernant Heroes, j'aime toujours Heroes, et je continuerai à jouer à Heroes. Voilà, que Blizzard aime, ou, ou enfin, que Blizzard soutienne à fond le jeu je rappelle aussi qu'il y a énormément de développeurs qui apprécient le jeu et qui n'ont pas le choix en fait d'être déplacés vers d'autres secteurs. Il y a eu énormément de messages suite à cette annonce d'anciens devs de Blizzard qui euh, disaient que c'était probablement un des jeux sur lequel ils avaient le plus aimé travailler donc euh, des anciens même qui ont quitté blizzard d'autres qui sont encore chez blizzard et qui euh, continuent de dire qu'il qu'ils qu aimeraient continuer à travailler sur le jeu donc euh, on verra il peut y avoir des changements moi je pense qu'il faut partir du principe qu'il y aura plus de enfin il y aura plus de changement faut partir du principe que la situation restera la même c'est plus ça que je veux dire on aura des, des pages d'équilibrage qui seront assez espacées, euh, euh, probablement un tous les trois mois, un tous les quatre mois peut-être, euh, voilà, avec des petits changements etc. Globalement, je pense que c'est ça qu'on doit s'attendre à ça concernant, euh, concernant Heroes euh, avec aussi des changements vis-à-vis peut-être des retours de, de, des joueurs compétitifs, voilà mais euh, personnellement, moi j'adore Heroes et je continuerai de jouer à Heroes tant que j'apprécie de jouer à ce jeu et voilà, chacun son avis bien sûr si vous mais je pense que c Vraiment, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous aimez le jeu Oui, et eh bien, jouez-y, tout simplement. Voilà, et donnez-vous les moyens de trouver des personnes avec qui vous aimez jouer, parce que c'est un jeu d'équipe, pas enfin, l'oublier non plus. Merci à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'est vrai qu'elle est un petit peu particulière. J'ai dit, euh, je m'attendais à, à faire cette vidéo potentiellement pour les 10 ans d'Heroes comme pour les 10 ans de Starcraft, elle est arrivée un peu plus vite que prévu, mais euh, d'un autre côté, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux crever l'abcès aussi, et Blizzard donne c'est juste encore une fois mal dit, et... enfin pas mal dit mais c'est encore une fois euh, au mauvais moment. Enfin c'est les 7 ans de Bl d Rose, fallait peut-être le dire plus tard, fallait peut-être sortir un truc aussi pour marquer le coup, je sais pas. Ça, ça a toujours été Blizzard et ses anniversaires. Mais bon, voilà, j'espère que euh, vous avez... Cette, cette nouvelle bien sûr est triste, mais malgré tout, encore une fois, c'est juste une officialisation d'une situation qui dure depuis un an et demi, donc bah, ça change pas grand chose en fait. Voilà, plein de bisous, passez, de... passez des bons moments, on se retrouve dans le Nexus. A plus dans le Nexus. Je rappelle qu'il y aura également des vidéos dans la description, comme celle d'Alfacas, qui serviront de complément pour cette vidéo. Ça fait beaucoup de bonnes vidéos. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux aussi. Eh oui, Facebook, Twitter. Je mettrai peut-être les tweets dont j'ai parlé. Bisous.